Linda Hortels Frank, née le 6 février 1990 à Libreville, d'un père français et d'une mère gabonaise est totalement désemparée. Mère de quatre enfants dont les âges varient entre 14 et 1 an, elle vit dans la précarité la plus totale. À la recherche de sa famille paternelle depuis l'âge de 15 ans, elle ambitionne de partir en France au milieu des membres de sa famille et se recueillir sur la tombe de son papa, décédé très tôt dans des conditions macabres, selon elle. Mon papa est décédé, j'avais à peine deux ans, Il est décédé à Ouyem, voilà, assassin. Mon père s'appelle Julien Foria Hortel-Franc, ma mère s'appelle Zabar Katerine, mon grand-père s'appelle Pierre Hortel-Franc, ma grand-mère s'appelle Germaine Bouti. Alors aujourd'hui, quest ce que tu veux tu vas te trouver tes parents paternels Oui, je veux retrouver mon grand-père et ma grand-mère et ma grand soeur mon grand-père. Ils sont où Ils sont en France, en Indonde. Les sourds, ici. La vie n'est pas bien ici. Je recherche ma famille à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, son seul espoir reste basé sur les autorités consulaires de la France. Elle espère qu'elles prendront son problème à bras le corps pour la sortir de cet enfer. Depuis que mon papa est décédé, les sous. Sont... Je ne mange pas, je ne travaille pas, je demande les boucles partout, partout. Il n'y a rien. Je veux repartir là-bas pour côté de Je veux que je parle, je veux que je contact avec ma grand-mère qu'elle vienne me chercher. Parce que je souffre aussi. J'ai veulent... veulent... quatre enfants. les enfants aussi, je veux que mes enfants souffrent comme moi aussi. Pour toi, allez en France. Ce serait euh, le paradis. Ah oui. Là-bas, ils seront heureux. Et je serai sera à côté de mon père. Il est enterré là-bas. Oui. Il est enterré là-bas. Cette Franco-Gabonaise, qui a grandi au Gabon, où rien ne lui réussit visiblement, fonde ses espoirs sur la terre de son père, la France.